de nombreuses communautés vivent à Alexandrie des grecs, des macédoniens, des égyptiens et des juifs de la diaspora le quartier des égyptiens est ri à les juifs ont le quartier juif, les, les grecs et les macédoniens vivent dans le reste de la cité les juifs et les égyptiens adoptent les vêtements la langue et la culture grecque tandis que les grecs adoptent des dieux égyptiens comme Isis. il y a un dieu honoré par tout le monde qui se nomme Serapia à Alexandrie, il y a une statue très populaire qui représente la fusion du dieu Zeus du dieu grec Zeus et d'un dieu égyptien